Amiens-Nord. C'est l'histoire d'ouvriers qui se battent contre ce qu'ils considèrent comme un chantage à l'emploi. La direction américaine veut instaurer un nouveau rythme de travail harassant, sinon elle menace de fermer l'usine. Les ouvriers français ont de gros salaires, mais ils ne travaillent que trois heures par jour. Je l'ai dit aux représentants syndicaux. Et ils m'ont répondu « En France, c'est comme ça ». Il y a donc une nouvelle organisation du travail, les 4-8, exigée par la direction américaine de la multinationale. Les 4-8, c'est une cadence infernale qui éreinte les corps, avec des horaires qui changent tous les deux jours. Des journées qui commencent à 5h, à 13h, ou comme ce soir, à 21h. Je suis vraiment épuisé. Je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas dormir ce rythme, c'est celui de Johan Maréchal, depuis 6 ans. Il arrive pour une nuit de travail. Pour les trouver le sommeil, c'est compliqué. Quoi. Est... On est toujours stressé, toujours énervé, et puis, euh... puis la fatigue est là, quoi, en permanant. Quand vous voyez l'usine d'à côté fermée, euh... vous dites que vous avez de la chance quand même ou... Bah Oui, quand même, on a de la chance, parce que bah, ça nous permet de vivre. On a fait énormément d'heures supplémentaires. C'est à mes de faire 60 heures supplémentaires, donc c'est pour ça on a tout accepté quoi, tout. pour garder notre usine. Il se retrouve souvent seul, ses horaires coïncident rarement avec ceux des enfants et de sa compagne, aide-soignante dans une clinique. Ce soir, il va rentrer vers 20 heures, pile au moment où il doit partir. Moi j'aurai mangé, donc euh, son, son manger sera fait, donc elle mangera tout seul avec les enfants. Donc on se voit 5-10 minutes, quoi, histoire de se dire bonjour et puis euh, passer un message pour les enfants, ce qu'il y a à faire, quoi. C'est pas une belle vie, quoi. C'est pas une belle vie. Pendant ce temps-là, ben, nos enfants grandissaient et puis on les voyait pas, quoi. Et puis on a accepté pour notre travail, pour... Euh, on s'est trop, trop investi. Pour, moi, je, je trouve qu'on a été des ouvriers qui s'est trop, trop investi en... Ah, on... on y croyait. On... Mais bon, on n'a pas de choix, quoi. Il euh... faut bien payer nos crédits, quoi. C'est-à-dire qu'on est maintenu dans le fait qu'on doit payer, qu'on doit rembourser, qu'on est là pour travailler plus, pour payer plus et pour rembourser plus. Les mecs ont besoin qu'on les entraîne. Ils sont prêts à courir, les gens. Ils sont généreux si on leur demande d'être généreux. Et s'ils si, euh, si ne sont pas euh, dirigés avec des gens qui, euh, au lieu d'être généreux, s'en foutent plein les poches, il y, y a plein de trucs. Classiquement, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous produisez, vous payez les salaires, vous investissez, vous payez les impôts. Et à la fin, s'il reste quelque chose, vous donnez aux actionnaires. Aujourd'hui, on inverse la logique. On dit voilà, il faut... Payer par exemple 10% aux actionnaires. Donc le rendement pour les actionnaires, c'est par exemple 10%. Et en fonction de ça, on va décider d'investir ou de ne pas investir, embaucher ou de ne pas embaucher. C'est quand même un drôle de truc ça d'imaginer que les mecs, parce qu'ils ont un peu de pognon et qu'ils qu possèdent l'action, il a la droit de vie et mort sur les ouvriers, sur les employés, sur, sur l'ensemble de l'entreprise. Car le patron n'est plus seul maître à bord. D'ailleurs, les salariés de Virgin ne s'y sont pas trompés. Ils ne manifestaient pas contre leur PDG, mais contre Butler, le fonds d'investissement soupçonné de ne pas avoir assez investi dans les magasins. En haut, les bénéfices de Sanofi depuis 2011, en baisse. En bas, les dividendes versés aux actionnaires sur la même période, en hausse. C'est Sanofi Ça, c'est Sanofi. C'est normal ça, ça, de ça. continuer à... Moi j'étais à... là. Voilà. Ça c'est pas bon. C'est pas ma manière de, de voir les choses. Parce qu'aujourd'hui on a beau critiquer les PDG, à l'époque, eh ben, leur objectif c'était plutôt de faire prospérer l'entreprise, de ne virer personne, voire même d'engager du monde. Mais les actionnaires, eux ils s'en foutent de savoir si l'entreprise elle va vivre 50 ou 100 ans. Non, eux ils jouent au casino. Un nouveau plan de restructuration est dans les tuyaux en France. Trois usines et un centre de distribution visé soit plus de 1800 personnes. Parmi les objectifs affichés, réduire l'empreinte industrielle en Europe, dégager de la trésorerie et envoyer un message aux investisseurs. Une cagnotte estimée à plus de 6 milliards d'euros. Leur but, c'est de doubler leur mise de départ le plus rapidement possible. Et donc pour ça, ils obligent le dirigeant à prendre des décisions de plus en plus risquées, voire même à virer du personnel, tout ça pour faire monter le niveau de l'action en bourse. À trop vouloir que les boîtes crachent du cash sans attendre pour les actionnaires, le court-termisme finit parfois très mal. Pour l'entreprise elle-même, mais aussi pour les salariés. Ceux qui vont devoir faire tourner la machine de plus en plus vite pour que le rendement augmente, coûte que coûte. Nouvelle direction, mais nouveau suicide aussi chez France Télécom Orange. Un employé a mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça s'est passé sur le parking d'un site du groupe à Mérignac, juste à côté de Bordeaux. C'était un homme effectivement de 57 ans, père de quatre enfants. Et d'ailleurs, son fils, ce soir, fait clairement le lien entre ses conditions de travail et le suicide de son père. Selon les chiffres des syndicats, c'est le 29e salarié de France Télécom qui se donne la mort en moins d'un an et demi. Un plan confidentiel visant à faire partir en trois ans à peine. 22 000 personnes de France Télécom a été décidé un an plus tôt, en 2004. Vous étiez payé au nombre de personnes que vous réussissiez à faire partir Notamment. notamment C'était un des indicateurs qui était mesurable et euh, qui euh, permettait de justifier, entre guillemets, euh, notre bonus. Toute l'entreprise est bouleversée. Euh, J'étais avec euh, nos collègues à l'instant euh, pour... Euh partager avec eux notre, euh, notre choc et, euh, et notre chagrin. Toute la lumière, pour autant qu'on puisse faire toute la lumière sur ce type d'événement, sera, sera faite. Euh, il y aura une enquête. Notre première question concerne le plan de suppression d'emplois de 22 000 personnes en 3 ans mis en place en 2004. Oui, c'était un objectif fixé par la direction. Oui, les managers chargés d'appliquer ce plan étaient notamment récompensés sous forme de primes selon le nombre de salariés qui quittaient l'entreprise. Donc soit vous mettez la pression sur les gens pour qu'ils démissionnent, mmh. soit vous mettez une dépression et vous provoquez des fautes pour, que, pour les mettre en faute les licenciés. Clairement, ça veut dire ça. C'était quoi les méthodes oui, il y, a, il y a tout un tas de choses. Il y a des objectifs inatteignables, il y a une pression constante sur les gens. Vous savez, le harcèlement n'est pas toujours dénoncé. Hein. Quand vous, vous harcelez les gens, euh, soit ils démissionnent, soit ils vont faire des, des bêtises, hein, clairement. Et ceux qui ne veulent pas appliquer ces méthodes de guerre sont laminés, y compris dans la haute hiérarchie. Ainsi, le directeur régional que nous avons rencontré au cours de notre enquête a-t-il été averti par un collègue qu'il était condamné je te préviens, je suis mandaté au plus haut niveau pour te dire que, très exactement cela, tu n'as plus rien à attendre de l'entreprise. L'entreprise te détruira. Ici, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra. On fera tout pour te détruire. Il faut que tu partes. Il y a un sondage de 2016 qui indique que 46% des DRH disent qu'il leur arrive d'agir contre leur éthique et leurs valeurs. Glace demande à ce qu'on ait deux jours de délai sur les, sur les prises de rendez-vous. Euh, moi, il faut savoir actuellement, c'est que je vais d'une semaine à 15 jours pour les rendez-vous. Forcément, les techniciens, à la date d'aujourd'hui, je leur demande d'en faire plus alors qu'ils sont toujours que deux, voire trois, et je leur demande de faire un boulot de quatre, ce qui aujourd'hui est assez contraignant pour eux. Mais j'ai pas le choix. Ils sont dans une position qui est souvent difficile un peu entre le marteau et l'enclume, finalement. Pourquoi le siège ne lui affecte pas plus de techniciens alors que la qualité totale est l'objectif proclamé Parce que, comme dans toute entreprise, plus d'employés, c'est plus de dépenses et donc moins de profits. La qualité totale s'arrête là où la marge baisse. Pascal n'a qu'une fonction, trouver l'équilibre impossible entre record de productivité et satisfaction des clients. Voilà comment le manager devient fusible. Si je viens, le magasin il est mal tenu. Je te promets, okay. je te promets, mm -hmm. je te promets que toi et moi, toutes les semaines on se verra. Okay. Toutes et les semaines. Bon, à les et ça va être un à 100. Et Ah Sébastien il en a fait trois, t'en en a fait deux. Mais t'es moins bon que Sébastien Non, j'en je... ai un qui arrive euh, quand j'aurais téléphoné. <rire> t'es moins bon que Sébastien Mais t'as pas d'organes en fait, t'as pas de Tu T'es pas, pas, pas, pas un militaire toi. Es pas... Là, je comprends pourquoi t'as quitté l'armée. T'as un vrai tranc je vais te convoquer à longueur de semaine. Oui, il y a pas de tu vas perdre une à deux semaines de salaire par mois parce que je te mettrai six jours de mise à pied à longueur de temps. Okay. Et tu vas mourir, okay. et après tu iras au prud'homme. Et les prud'hommes, ça va durer cinq ans, les tribunaux je connais par cœur. J'ai plus d'avocats que toi, et tu vas mourir Tu veux jouer à ça Tu veux jouer à ça Donc il est temps de dire, quoi qu'il arrive, non à cette violence. Non à la violence verbale, non à la violence physique, non à ce monde dont on ne veut pas. Aucun de vous ne le veut. On ne peut pas préparer ce monde à nos enfants. Salut prochain, je fais audit. C'est rouge, je te convoque. La semaine d'après, tu refais. Je te reconvoque. Mais on va jouer à ça. Premier inventeur pourri. Non respect de procédure. Je te cartouche. Tu veux jouer à ça Par exemple, euh, pour vous donner une idée de management, qui était fortement recommandé pour obtenir ses objectifs, de, de, de toujours avoir une tête de turc entre guillemets dans chaque équipe pour maintenir une pression euh, sur les bons les moins bons. Euh... Le benchmark consiste par exemple à mettre en concurrence les salariés qui ne sont plus évalués selon la qualité de leur travail, mais par comparaison avec leurs voisins. Tout est scrupuleusement mesuré. Le temps passé au téléphone, le nombre de commandes, les chiffres... Elle pousserait les managers à sous-évaluer une partie de leurs employés, à mettre de mauvaises notes, même à de bons éléments, pour justifier un éventuel licenciement. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le benchmark euh, concourt euh, à, à mettre un stress permanent sur, euh, sur tous les collaborateurs de l'entreprise. Euh... Vous ne savez jamais si vous avez bien travaillé ou pas, tout simplement parce que votre travail, il pas jugé selon vos résultats, mais selon vos résultats par rapport aux autres. Donc c'est extrêmement pervers. Ah oui, il y avait des consignes claires en réunion hebdomadaire qui étaient de mettre la pression sur tel ou tel vendeur, de virer un tel, euh, ou de dégager comme il disait, euh, lui on le dégage, euh, il servira d'exemple, euh, et ainsi de suite, oui. Quel que soit l'état de l'entreprise, quelles que soient les compétences des gens, quels que soient les résultats d'un département ou d'un service, on vous dit, toi, dans ton département, et on le dit dans tous les départements, tu as 5% de ton équipe qui doivent être mauvais, et ces 5%, ils vont gicler. J'étais en bonne santé, je donnais tout ce que je pouvais de, pour mon boulot, et à un moment on m'a dit que je ne faisais plus l'affaire et qu'il fallait que je laisse sa la place. « J'ai cru que je ben, j'étais en-dessus de ça, indestructible, et à la place, eh bien, euh, 15 jours après cette annonce, lors d'un entretien avec mon hiérarchique, j'ai commencé à me sentir mal, et j'ai euh, fait un infarctus. » C'est-à-dire, voilà, nous, on estime qu'il faut régulièrement faire partir les gens, on estime qu'il ne faut pas donner de deuxième chance aux gens, on estime que quand quelqu'un n'est pas bon, il va rester mauvais toute sa vie, C'est pas la peine de dépenser de l'argent en, en le formant, C'est pas la peine de dépenser de l'énergie à, à tenter de, de, de l'améliorer, non, ça va beaucoup plus vite, ça coûte beaucoup moins cher de licencier tout de suite sous n'importe quel prétexte et de le remplacer par quelqu'un d'autre que je me suis réveillé après une, une période de coma euh, assez prolongée, eh bien, euh, ils constaté que j'étais hémiplégique parce que j'avais fait un AVC aujourd'hui chez situation euh, que vous voyez. Voilà. Le père de Gaël a mis fin à ses jours un mercredi matin. C'était le 11 janvier 2012. Dominique Lamiran avait 54 ans. Il était représentant commercial chez Page Jaune. La salariée qui a tenté de se suicider à son poste il y a trois jours a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Elle met en cause les méthodes de l'entreprise depuis l'annonce du PSE. On vous dit plus rien. On vous dit juste qu'il y a un moment, bah, tu n'auras plus de travail. Voilà. On pense à ses enfants, on pense à l'avenir de son enfant. On se dit qu'on pourra... ne qu pourra plus assumer quoi que ce soit. On se dit qu'il n'y a plus d'issue. Objectif quasiment irréalisable. Pression sur les commerciaux, culpabilisation, dérive managériale, stigmatisation, problèmes comportementaux, drôle d'ambiance, je sais pas, jaune. Pour certains, ça a été insupportable. Alors, est-ce que on avait anticipé ça euh, Est-ce qu'on est qu avait compris à quel point, euh, pour certaines personnes, ça pouvait représenter un drame Non, non. La direction n'aurait donc pas prévu les drames survenus. Pourtant, le document appelé « les phases du deuil » semble prouver le contraire. Ce document de 2006 est un outil devant permettre au cadre de savoir à l'avance par quelle phase psychologique va passer le salarié auquel il doit annoncer sa mutation ou son départ de l'entreprise. Il y a toute une scénarisation d'un licenciement dont l'objectif, entre autres, c'est effectivement d'asséner un grand coup de bambou sur la dette de l'individu pour, pour qu'il ne réagisse pas. Dans un premier temps, ce salarié va refuser, résister, se révolter parfois. Puis il sera triste, désespéré, dépressif. Le manager doit progressivement amener le salarié à accepter la décision. Le problème, c'est que beaucoup ne sont jamais ressortis de la phase dépression et ils en sont morts. Alors qu'est-ce que c'est ce, ce document-là, cette courbe que vous me montrez C'est une courbe de psychologie, si on peut dire, qui explique les différentes phases pour euh, accepter le changement. Et je crois que c'est précisément parce que on avait conscience qu'on demandait beaucoup aux salariés euh, qu'on a souhaité former les cadres, alors peut-être maladroitement, hein, mais à accompagner les salariés dans le changement. Maintenant, de là à se dire que certains allaient craquer, non ils savent très bien ce qu'ils font et de façon parfaitement cynique, il dit Écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, vous êtes professeur, vous êtes médecin, vous êtes tout ça, mais nous, nous avons des responsabilités de dirigeants. Nous dirigeons le monde économique. Alors de toute façon, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Euh, si nous voulons gagner la guerre, il y aura des morts. C'est comme ça. Il n'y a, y a pas d'état d'armes à avoir là-dessus. Hier soir, je l'ai vu à la télé. J'avais les larmes aux yeux, vraiment c'est une honte, c'est pas des gens, c'est pas des, des, des humains qui sont en train de faire ça, c'est pas possible quoi. Il y a des gens qui sont en train de mourir en fait, de, et, et de la même... 15 000 morts euh, C'est un chômage, entre chômage là, entre, selon hein, donc un Selon l'INSERM, l'institut statistique, euh, statistique euh, sur les questions médicales euh, d'État, entre 10 et 15 000 morts par an euh, du fait du chômage en France, du fait des suicides, des maladies, etc. Du chômage, hein. je ne parle pas de la précarité, de l'intérim, des de, de, de, de, de, de, de conditions de travail difficiles, etc. 10 à 15 millions, par. An. si on, on fait 30 ans de chômage de masse, c'est 40 ans, mais disons 30 ans, c'est 450 000 personnes. Nous avons des Français qui ont des poils dans la main, il faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'on dit que la croissance n'est pas assez importante Parce qu'on ne travaille pas assez. La liberté, ce n'est pas de se dire que finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir deux ans en vacances. Donc, a... Jamel, 43 ans, était intérimaire depuis cinq ans. Travailleur, il acceptait toutes les missions, de jour comme de nuit. Lundi, Jamel se voit signifier que faute d'avoir déclaré à Pôle emploi du travail effectué fin 2012, il doit rembourser les allocations perçues et perd son droit à l'indemnisation. Une décision que cet homme endetté vit mal. Il menace alors les agents Pôle emploi de commettre un acte de désespoir, puis mardi envoie deux mails au quotidien local Presse Océan pour prévenir qu'il va s'immoler. Il est arrivé sur les lieux le matin déjà en feu. Les policiers prévenus étaient présents sur place mais n'ont rien pu faire. À partir du moment où vous ne venez pas à votre rendez-vous pour Pôle emploi et donc que vous n'êtes pas dans une recherche active d'emploi et que vous ne, ne respectez pas aussi quelque part le contrat que vous passez avec la société, avec les Français, c'est logique qu'il puisse y avoir des sanctions. Eh bien, je pense qu'il faut contrôler. Il faut contrôler cette incitation à rechercher d'une part, peut-être un contrôle journalier. Aurore Moisan travaillait dans plusieurs agences Pôle emploi de Seine-Saint-Denis. Deux ans après sa mort, ses parents ont déposé plainte contre son employeur. Il souligne le mal-être au travail de leur fille. Elle se prenait le bec avec sa hiérarchie. C'était relativement quotidien. À la question, vous savez pourquoi vous êtes là Je lui ai répondu simplement pour vous écouter. Elle m'a hurlé dessus, mais arrêtez de faire le malin. Très bien, c'est moi qui pose les questions ici. Oui, et quelles questions souhaitez-vous me poser Oh, mais je ne vais pas y arriver avec vous. Toutes les semaines, le même entretien absurde durait 2 et demie, et Vincent en ressortait épuisé. Elle recevait des ordres contradictoires. Elle avait l'impression de ne pas être entendue. Ses conditions de travail étaient anormales. Aurore Mouaisan n'est pas un cas isolé. Plus de 17 suicides auraient une origine professionnelle entre 2008 et 2014 à Pôle emploi. Autrement dit, depuis la fusion ACDIC NPE. Elle s'est ensuite rendue euh, au toit elle en est sortie euh, les bras tailladés, elle est montée euh, sur la rambarde euh, au premier étage et elle a essayé de, si, de, de se jeter. Voilà. Et elle a été rattrapée en extremis euh, par euh, son mari qui travaille sur la PPDC et également par un cadre. Voilà. Pour l'intersyndicale, c'est le management en cours à la poste qui est en cause rentabilité, productivité, travail à flux tendu et donc pression sur les salariés. Cette année, le nombre des suicides des agents des forces de l'ordre est en hausse. Elle était la figure du ras-le-bol des membres des forces de l'ordre. Maggie Biskupski s'est suicidée hier soir chez elle avec son arme de service. Pour Hervé, c'est la politique du chiffre qui l'avait poussé à bout. On ne sait plus tellement bien ce qui se passe. La dépression arrive, euh, la peur d'aller au travail. Je fais un métier qui m'expose et euh, l'actualité euh, des dernières années montre qu'on n'hésite plus à frapper du flic, même en dehors euh, de notre profession. On est devenu une cible aussi, il faut, faut le dire, pour le terrorisme. C'est très tabou chez nous d'en parler. C'est un petit peu euh, un aveu de faiblesse. Parce On nous demande toujours d'être forts. On doit être des super citoyens d'après euh, ce qu'on nous demande et d'avouer qu'on va pas bien, c'est dur. Pour être sortie de son devoir de réserve, la jeune femme de 36 ans était visée par une procédure de l'IGPN, la police des polices. Elle avait notamment fait part de son mal-être et critiqué l'inaction des pouvoirs publics. Il n'est plus possible de soutenir encore que ces drames humains sont particuliers, séparés, sans lien avec des structures rationnelles plus larges, sans lien avec des stratégies vicieuses d'organisation du personnel. Burnout, out stress, dépression et tant de troubles encore. Tous ces mots sont devenus notre lot quotidien et ne cessent de s'intensifier. Il devrait y avoir euh, une reconnaissance au titre des maladies professionnelles pour faire en sorte que cette pathologie du surinvestissement soit prise en charge par la branche accident du travail maladie professionnelle financée par les entreprises et non pas par le régime général, c'est-à-dire vous et moi. Et donc... Cette possibilité-là, aujourd'hui, elle est fermée. Pourquoi Parce que les employeurs, bien entendu, s'y opposent. Pourquoi Parce qu'il y a des milliards en jeu. On n'arrête pas de me dire, Pierre, le... la France n'est pas une entreprise. Bon, non, c'est pas une entreprise, mais ça doit être géré comme une entreprise. Pourquoi Mais parce que, vous avez raison, vous avez des chômeurs, vous avez des retraités, vous avez des malades, vous avez des invalides, vous avez des fonctions régaliennes. Mais comment on paye tout ça Les fonctions régaliennes, il faut les payer. La justice, la santé, mais vous les payez comment L'argent ne, ne, ne fleurit pas dans les champs comme ça L'argent est créé par l'entreprise, par les forces économiques. Et c'est ça qu'il faut expliquer clairement aux Français. Et donc vous avez une direction d'hôpital, une direction de service public qui intervient comme ça directement dans la, la question du soin alors qu'ils n'ont aucune compétence en matière de soins. Aucune compétence pour juger de ce dont une population a besoin, de ce dont les familles ont besoin en termes de psychiatrie, en termes d'accompagnement, en termes de, de travail social. Et donc on casse. Les, vraiment les pratiques professionnelles. Il faut savoir qu'on est dans une situation financière très difficile. Si on veut que les fonctionnaires, les employés euh, du secteur public euh, aient des augmentations de salaire dans un contexte financier comme celui-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de proposer une augmentation du temps de travail. Même quand on valide le système, euh, qu'on est, euh, qu est absolument sûr qu'il faut être capitaliste, qu'il faut euh, des différences sociales, qu'il faut être cynique, etc., on arrive quand même, si on est un tout petit peu intelligent, à penser d'autres systèmes possibles pour les combattre. On peut penser le communisme pour le combattre. Mais on arrive quand même à sortir du système intellectuellement pour voir les options possibles. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette fenêtre-là, qu'ils ne comprennent pas euh, la possibilité même d'une alternative. Ces gens vraiment sont prêts à tout et euh, ne tolèrent pas la moindre divergence. C'est pas Robespierre, c'est Marat sans la culture. Et ils sont totalement dans le système sans savoir qu'ils le servent. Et c'est pour moi le, le, le symptôme même de l'aliénation. C'est une obéissance, mais on ne sait même pas qu'on est en train d'obéir. qu'on a besoin, c'est des moyens humains. Oui, mais il faut le payer, madame. Mais oui, ah donc oui. on attend de votre part. Il faut... Que je fasse de la dette supplémentaire. Pas de dette. Bah oui, mais si, c'est aujourd'hui. Ils sont absolument persuadés que le système actuel est un système qui est de l'ordre de la justice et de la vérité. Ils n'arrivent même plus à critiquer une possibilité d'en sortir. Ils sont dans des possibilités de régulation du système. Donc euh, ça, c'est pour moi l'aliénation suprême. C'est un, un gouvernement d'aliénés. Pour ses proches, aucun doute... Le suicide d'Emmanuel est directement lié à son travail d'infirmière, comme elle l'explique dans sa lettre d'adieu. Elle pense alors, à tort, avoir commis une erreur médicale. « Sur ma dernière nuit, j'ai transféré une petite fille en réa. Son état s'est dégradé. Au cours de la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose de grave. Je ne veux plus vivre avec l'idée que j'ai détruit une famille. » qui avait, elle aussi, le droit au bonheur. J'étais aux urgences, c'était à la fin d'une période de travail d'une vingtaine d'heures, sans dormir. Euh, je reçois une personne gravement malade qui nécessite un traitement rapide euh, parce qu'elle était en train de faire une complication d'un de ses traitements habituels. Et donc, pour euh, lui prescrire l'antidote nécessaire à ce moment-là, euh, je fais une erreur de dix fois la dose. Sauf que je ne me m'en rends pas compte, c'est l'infirmière qui s'en rend compte. Donc c'est un tiers qui s'en rend compte. La dose, heureusement, n'est pas donnée. La conséquence aurait pu être une hémorragie et un décès. Tout à l'heure, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. C'est à nous, professionnels de santé, de faire des efforts. Soit qu'on fait des efforts depuis 30 ans et qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Là, aujourd'hui, ça craque de partout. C'est la situation sociale dans les hôpitaux est pire que celle qu'on a connue à France Télécom à 16 heures les plus sombres. Vous avez vu les, les multiplications des suicides. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on nous dit faut toujours faire plus avec moins. Pour faire des économies, la direction de l'hôpital avait imposé en février dernier aux infirmières de tourner sur différents services, y compris en réanimation. Il faut surtout pas d'erreur. Après, c'est que des dosages, mais au milligramme près, c'est une moindre erreur. C'est fatal au bébé. Quoi. Trop de pression et puis pas c'était pas un domaine qu'elle savait qu'elle allait pouvoir gérer. Et c'est ça qui que nous ont dit les personnels, et y compris chez les médecins. Ça le problème, c'est qu'on est dans un débat totalement idéologique. Je veux bien qu'on ne débatte qu'avec euh, des hommes et des femmes qui ont une vision idéologique des choses. C'est normal, ça fait partie du jeu. Enfin, c'est pas la, la vision globale des Français. Je pense que comme pour lui ce système est la vérité incarnée, qu'elle n'arrive même pas à penser un au-delà du système, du coup il est arrogant parce qu'il dit « mais que voulez-vous Il n'y a que ce système, il faut bien qu'on s'arrange. » Et son obsession de gestion, c'est parce qu'il n'a pas pensé la possibilité d'alternative. Et donc voilà, euh, c'est très dangereux parce que là on a affaire à, à de l'aliénation qui ne sait pas qu'elle est aliénée. Et la seule possibilité face à ça, c'est la violence.